Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. La retraite à 64 ans, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, la réforme du gouvernement connaît des ratés au démarrage puisque les députés n'ont pas voté le texte cette semaine après pourtant des jours, des heures, des nuits de débats enflammés qui ont parfois mis en lumière des différences de stratégie, notamment à gauche, au sein de la NUP. Les débats sont en tout cas loin d'être terminés. Les manifestations aussi. Quelles suites vont être données On va en parler avec mon invité aujourd'hui, Fabien Roussel. Bonjour. Vous êtes député du Nord Bonjour. et secrétaire national du PCF, le, le Parti communiste. Bientôt un an à part cela, j'allais dire, que la Russie mène la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron espère, dit-il, la victoire de l'Ukraine sans humilier la Russie. Vous êtes sur la, sur la même longueur d'onde que lui Oui, plutôt. Euh, il faut faire respecter le droit international. Je ne renvoie pas ces deux pays dos à dos. Il y a un agresseur et un pays agressé, l'Ukraine. Et donc nous avons le devoir de solidarité envers le peuple ukrainien, faire respecter le droit international. Surtout, il faut aboutir le plus vite possible à un accord de cesser le feu au moins et que s'ouvrent des négociations. Il faut réussir à pousser vers une solution politique, politique diplomatique surtout. Vous pensez que c'est possible et Il y a eu à la conférence de Munich, j'ai lu ce qui s'est dit et j'ai entendu les pays du Sud très inquiets d'un conflit qui s'installe dans la durée et qui puisse s'étendre sur l'ensemble de la planète. Et ces pays du Sud demandent, les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie demande justement à l'Europe, aux États-Unis, euh, de pousser à ce qu'il y ait euh, de véritables négociations qui puissent s'ouvrir. Mais vous pensez qu'il peut, qu peut y avoir un accord diplomatique alors qu'il est Mais Vous êtes optimiste, vous euh, Justement, c'est le débat qui, euh, aujourd'hui, a lieu au sein de, de l'Europe et de l'OTAN, puisque certains pays, du Nord notamment, veulent faire la guerre à la Russie. Il y a des débats euh, au sein des pays de l'Union européenne, certains veulent faire la guerre à la Russie, aller jusqu'à Moscou. Donc de ce et point donc, de vue, la position des d'Emmanuel Macron, elle euh, est plus nous équilibrée, devons, dire. Nous devons faire respecter le droit international, mais nous devons tout faire pour éviter l'embrasement généralisé Alors, du conflit. Vous demandez... pour cela, et C'est pour cela que nous demandons, euh, euh, nous, euh, euh, le, le, le Parti communiste français, j'ai interpellé le président de la République et la Première ministre, avec André Chassaigne, le président du groupe, à l'Assemblée nationale, pour que nous ayons un débat à l'Assemblée nationale. Alors est-ce pour... que vous l'aurez ce débat quel, a, ben, quel est l'accueil du côté je, de, du gouvernement euh, Il a l'oreille il a attentive, comme on dit. Donc vous pensez qu'il aura lieu On vient de sortir de la séquence des retraites. Vous pensez qu'il oui. aura lieu, ce débat J'espère. Je le demande en Vous tout avez l'air optimiste, en il tout cas. Y a, il y a eu la, ouais. la conférence de Munich, donc euh, une étape vient de se passer. Il faut maintenant que, attendez juste, il faut Rizal, maintenant que le gouvernement vienne nous dire quelles sont ses intentions et que les Français soient associés, associés au choix de la France. J'entends, mais alors justement, pour vous... Ce débat, c'est l'occasion de dire que vous êtes contre la livraison, par exemple, de chars à l'Ukraine ou d'avions Mais d'abord, je souhaite savoir euh, mais vous, où que vous le président vous, de la République nous emmène. Ah ben c'est très clair. Comment Attendez, c'est très clair. Le ministre de la Défense dit ce matin « On va envoyer des chars dans quelques jours ». Donc est-ce que vous vous dites « Il faut envoyer des chars ». Alors, il y a des chars, euh, les AMX-30 qui sont envoyés, c'est autre chose que les chars Leclerc. Euh, il y a des armes défensives, il y a des armes offensives. Donc il, y vous, des missiles, quoi, votre limite il y a des missiles, qui permettent, des missiles français qui permettent d'intercepter euh, des missiles russes qui viennent tomber sur, des, bombes, sur des, euh, des hôpitaux, des maternités. Tant mieux, et ça oui. Mais des missiles de 3000 km de portée qui puissent être lancés depuis l'Ukraine sur le territoire russe, Bien sûr que non. Et c'est pour cela que nous disons. Avancer. Et bien c'est pour cela que nous disons, nous ne voulons pas, nous, euh, livrer d'armes offensives qui euh, feraient que la France franchirait un pas supplémentaire et pourrait devenir demain co-belligérant. Bien, faut-il par ailleurs interdire aux athlètes russes de participer aux Jeux Olympiques en France qui vont avoir lieu l'année prochaine bon, Écoutez, sur cette question-là, euh, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs russes, euh, nous disons, nous, qu'il n'y a pas de raison. De les boycotter. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Ils peuvent venir donc, avec leur drapeau russe. Et donc, euh, que les athlètes russes puissent venir euh, faire les JO, oui, moi j'y suis. Sous les favorable, couleurs de leur pays vous savez, il y a sous eu. Sous les ce... couleurs de leur pays Mais bien sûr, mais il y a eu ce débat euh, avec, euh, lors de la Coupe du Monde avec l'équipe d'Iran. S'ils n'étaient pas venus, les footballeurs iraniens n'auraient pas pu exprimer leur soutien euh, aux femmes iraniennes. Donc, bienvenue on verra aux athlètes russes, sous les couleurs russes. Voilà. Le sport reste le sport. — Le rideau s'est refermé sur l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La réforme des retraites reste en plan. Les syndicats continuent de faire front commun. Pour s'y opposer, on va y revenir largement. — Je suis très que Albi ait été choisi comme, comme ville pour l'intersyndicale. — C'est une ville symbolique. C'est le pays de Jaurès. Euh, et donc euh, voilà un homme d'État qui, qui, qui, qui défendait les travailleurs et, et les travailleuses. — C'est aussi... Euh, le fait de montrer que c'est toute la France qui est mobilisée. Toujours là, c'est pour la cinquième fois. Jusqu'à ce que la réforme parte. Il va falloir qu'on monte la barre plus haut et qu'on agisse différemment, en bloquant le pays. Le 7 mars, les universités, les lycées, tout est bloqué. Vous Suivez les débats. Oui, j'essaye, mais c'est un peu compliqué de suivre des débats qui n'ont pas lieu. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. Est-ce que le gouvernement a l'intention d'assurer à toutes celles et ceux en carrière longue, avant 21 ans, qu'ils ne feront pas plus de 43 annuités La question du collègue Pradier est très claire, très simple, et votre réponse est pour le moins confuse. C'est l'Assemblée nationale qui sort discréditée de ce débat. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. C'est bien la situation politique que nous vivons qui me commande ce soir à vous demander, mes chers collègues, avec une certaine gravité, de censurer le gouvernement. Quand la NUPES hurlait, quand les députés du Rassemblement National se cachaient, la majorité, elle, travaillait. Ces deux populismes se répondent. Ce sont deux visages du mépris de la démocratie. Fabien Roussel, le débat sur la réforme des retraites s'est donc terminé vendredi à minuit. L'article 7 sur la, la, le report à 64 ans n'a pas été abordé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'amendements. Ce pas allé jusque-là. Vous l'avez regretté. Vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'il fallait alors prendre le risque d'aller jusqu'à l'article 7 au risque qu'il soit voté, finalement D'abord, l'Assemblée nationale, c'est le lieu d'un débat. De un. De deux, c'est le gouvernement qui a fait le choix de faire passer en force cette réforme en utilisant l'article 47-1 qui limite le nombre de jours à 20 jours. Et donc nous n'avons pas pu avoir le temps de, de, de mener tous les débats nécessaires. Il y a encore plein de questions auxquelles nous n'avons pas eu de réponse. Combien de personnes vont toucher le minimum contributif à 1200 euros En fait, on a l'impression, on a le sentiment que... Quasiment personne ne l'aura. C'est un mensonge de la part du gouvernement. Combien de personnes vont se retrouver au chômage euh, en, en invalidité parce que le report de l'âge à 64 ans va mettre plus de seniors au chômage ou en invalidité Il n'y a pas de chiffres là-dessus. On ne sait pas combien ça va coûter. Il y a encore plein de questions à poser à ce gouvernement. Malheureusement, en limitant le temps des débats, nous n'avons pas pu les poser. Les Français mmh. ne sont pas plus éclairés. Et donc c'est dramatique. Sur l'article 7, qui oui. était le cœur de la réforme, Alors, le, le cœur, celui qui reposait, qui, ça n'a pas repo... été abordé. Je le regrette. J'aurais bien aimé moi que nous ayons ce débat, y compris. Ce débat et ce vote. Et ce vote, y com... oui, ce vote. Et oui. si ça avait été adopté mais, par exemple, si les 64 ans avaient été votés mais, avec une majorité macroniste et l'air, par exemple. Mais, — ben, Vous auriez perdu aujourd'hui. — Peu importe, mais j'ai un doute. — Vous auriez perdu. — J'ai un doute parce que quand je vois... — Oui, mais vous auriez perdu. Que... — Mais j'en sais rien. Pourquoi vous dites qu'on aurait perdu ?— Vous auriez pu perdre. — Mais, mais peut-être qu'on aurait pu gagner. — Mais c'est un risque à prendre. C'est le mais, poker, là. — Mais enfin, c'est le débat de l'Assemblée nationale. Le poker, mais oui. surtout, les Français, ils auraient pu constater ce que leur député a voté ou pas voté. Chacun aurait pu aller voir tirer la manche de son député en sachant « Qu'est-ce que vous avez voté, monsieur le député Vous avez voté pour ?» Contre, mais la majorités auraient dit « ça y est, on a gagné, on a voté la loi ». Non, non, non, non, parce ah, qu'il n'y a rien de gagné, si. il y a rien de gagné. D'ailleurs, aujourd'hui, la loi n'est même pas votée, il n'y a rien du tout, aujourd'hui. Mais il y a encore un débat au Sénat et il y a surtout une mobilisation exceptionnelle On va revenir sur tout ça, dans la rue. on va revenir oui, sur tout ça, promis, mais donc, pas parce que, que, oui, mais ce n'est pas parce que euh, ce, cet article aurait pu être voté le 7 et encore... Il y a plein d'incertitudes de, plein derrière. Ce n'est pas parce que l'article 7 aurait pu être voté que c'était la fin du mouvement social. Alors, Loin de là. Vous, les communistes, comme les socialistes, les écologistes, vous aviez retiré les amendements. Les insoumis ont gardé les leurs. Ils étaient des milliers et des milliers, ces, ces amendements. Il y a une différence de stratégie claire. Est-ce qu'il va falloir tirer des leçons de cet épisode au sein de la NUP Ça, on verra quand tout ça sera terminé. En tout cas, moi, pour ma part... Euh, J'ai fait le choix, euh, et avec les collègues euh, du groupe GDR, nous avons fait le choix de l'unité et de la solidarité. C'est-à-dire que malgré avons... le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui vous dit pourquoi vous, ouais, les communistes, mais vous, vous retirez vos amendements, vous vous dites quoi Nous, dans cette bataille, les députés GDR, euh, les députés communistes, les députés d'Outre-mer, euh, dans notre groupe, nous avons fait le choix de l'unité et de la solidarité. Nous avons fait le choix de travailler en commun avec l'ensemble des groupes. Ça veut dire quoi Dès, dès dire le quoi début, Allez dès le mois. Bout de votre ouais, mais j'y vais. Nous avons fait ce choix-là. Nous avons fait le choix d'écouter l'intersyndicale. Nous avons fait le choix de retirer nos amendements. Nous avons fait le choix de faire des meetings en commun. Pourquoi nous avons fait ces choix-là, nous Parce que nous voulons gagner. Et l'unité de l'intersyndicale nous oblige. Elle nous oblige à être, nous aussi, unis et à avancer ensemble. Alors... Et c'est pour cela que je regrette. C'est pour cela que je regrette ce pas de côté qui a été fait. Par euh, quelques députés insoumis, d'ailleurs, ce n'est pas la majorité hein, qui ont fait le choix de, de, de, de, de ne pas aller à l'article 7. Euh, ils en ont débattu entre eux. Je suis d'accord Est-ce que ça, crée, est que ça non, crée des tensions que, au sein de la NUP, ça bah, Ça crée euh, aujourd'hui. Besoin d'explication. Aujourd'hui, le combat n'est pas terminé et nous continuons de travailler. Il y a besoin d'explication de remettre mais, tout à plat. Mais nous, nous discutons toujours ensemble, vous savez. La, non, mais ce qu'il y a besoin de remettre à la plat, la nouvelle union populaire la, écologique la et sociale. Et la coopération au sein de la NUP c'est une coalition, je l'ai toujours dit, c'est une coalition qui s'est bâtie euh, aux élections législatives. C'est un accord électoral, ce n'est pas une formation politique, ce n'est pas, pas, de... pas un mouvement. Et nous, de la nous avons des différences et nous avons des donc, désaccords. vous n'y problème nous, au sein de la NUP aujourd'hui. Donc nous allons continuer de nous battre ensemble contre cette réforme du gouvernement. Pas de problème nous allons de continuer de, de faire des meetings ensemble. Il n'y a pas de problème au sein de la NUP alors Nous avons des différences. Mais pas de problème. Mais nous avons des différences. Et nous allons continuer de nous battre ensemble contre cette réforme des retraites. Bien. Dans cette période qui est difficile, dans cette période où nous avons besoin d'être unis, eh bien, je ne rajouterai pas une pièce euh, dans la machine à diviser. Je souhaite... Je souhaite que nous soyons unis. Je souhaite que nous écoutions l'intersyndicale. Je ah souhaite que nous écoutions... intéressant. Je vous arrête là parce que quand vous dites « je souhaite qu'on qu écoute l'intersyndicale », en effet, les syndicats sont unis. On le dit tous, CDT, CGT en particulier, qui, qui sont les deux principaux. Mais est-ce que c'est aux syndicats de donner la feuille de route aux députés Oh ben vous Parce savez... que les syndicats décident ça, les députés doivent euh, doivent faire la même chose. Oui, et est-ce que c'est euh, les partis politiques qui doivent dire aux syndicats comment que ça marche Eh ben dans, et dans les deux sens il faut justement. Faire ça va dans les deux sens. Donc c'est pour ça que je suis. Mais dans le mais, sens là. Mais c'est pour là. ça que moi je suis pour un respect mutuel. Mais oui, mais est-ce que suis... les syndicats doivent donner la feuille de route enfin, aux, les aux syndicats députés Enfin, les syndicats s'opposent à une réforme des retraites. Ils le font en mobilisant les salariés, puisque c'est le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui. Pour s'y opposer et ils interpellent les députés. Ils ont le droit d'interpeller les, les députés, les sénateurs, et les députés, en, leur les disant, en leur disant :« Mais nous, nous, on veut savoir ce qui euh, qui va voter l'article 7. Pourquoi ils sont allés manifester à Albi, l'intersyndicale C'est intéressant non, ouais. parce que justement la contestation, elle est très très forte mmh. dans les villes moyennes, dans la vrai. ruralité. Non mais dans la ruralité, oui. dans les villes moyennes, elle est très très forte. Et il y a beaucoup de députés, alors, des républicains euh, centristes, du MoDem dans ces, ces, ces territoires-là. Peu... Et donc il faut pouvoir aller les interpeller. C'est pour ça que les syndicats nous demandaient d'aller à l'article 7 moi, et de savoir qui allait voter poser pour une question Et qui allait voter contre Parce que maintenant, ça vient au Sénat. Au Sénat, c'est complètement différent. Il y a une vingtaine de macronistes, on va dire. Il y a des communistes, des socialistes, des écologistes. Il n'y a pas d'insoumis. Il n'y a pas de RN non plus. Mmh. Et c'est, j'allais dire, la politique comme autrefois, presque. Donc, quelle va être la stratégie au Sénat de la gauche Non, ne dites pas que c'est la politique comme autrefois, parce que je... Quelle va pouvez, être la stratégie, ben, alors, de la gauche et les du sénateurs, PC les sénatrices communistes, comment ils vont mener la bagarre. Depuis le mois d'octobre... Justement, comment Depuis le mois d'octobre, nous avons travaillé ensemble. Sénateurs, sénatrices et députés de gauche et écologistes. C'est moi qui ai pris l'initiative de réunir ce groupe de travail. Depuis le mois d'octobre. Et donc, nous avons décortiqué le texte de loi. Nous avons... Euh, nous allons déployer euh, tous les amendements possibles pour montrer qu'il y a d'autres choix pour financer une autre réforme des retraites. Donc ça va être donc, une bataille d'amendements de nouveau. Et donc, bah, mais enfin, le Parlement c'est quoi Non, non, mais c'est ça, je vous pose la question. Ce sera non, mais, donc une nouvelle bataille d'amendements. Après, on peut ne plus déposer l'amendement. Non, Ce sera donc une nouvelle bataille d'amendements. enfin, mais bien sûr. D'accord. Enfin, – Mais je vous, demande, je vous pose la question. – Mais on peut poser… – euh, Patrick Caner du Parti Socialiste, il n'est pas trop là, mais, dit, mais on, on va est, aller sur enfin, des… »– Entre, entre euh, déposer quelques centaines d'amendements et 15 000 amendements, il y a un fossé quand même, hein, mais on peut en déposer quand même. Bon, bon, et ça peut permettre d'en débattre. Alors, et donc nous allons… Ils vont démontrer, ils vont travailler ensemble. Et je, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, on fait des meetings ensemble, alors, avec les sénateurs, avec les sénatrices, il n'y a, a pas de problème. – Vous aviez proposé, Fabien Roussel, que les maires affichent leur opposition sur le oui. fronton de leur mairie oui. en mettant des banderoles ou en fermant l'accès au public, ce qui a été fait notamment par exemple hein, par la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi par plusieurs mairies communistes. Alors certains l'ont fait, mais ils ont reçu des mises en garde de la part de préfets. Ils ont reçu ouais. une lettre parce que c'est contraire à la neutralité du service public. Donc avec le recul, est-ce que vous estimez là que vous avez fait une erreur ah bah, Pas du tout. D'abord, j'ai euh, un de ces courriers qui a été envoyé ici par le préfet euh, à, euh, au, au maire de, de, de Gennevilliers. Euh, parce que euh, la mairie de Jeannevilliers, Patrice Leclerc, a affiché donc une banderole de soutien euh, aux, aux manifestants. Mmh. Euh, je sens de la fébrilité chez M. Darmanin, hein, puisque les préfets, c'est M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il a de la fébrilité parce qu'il voit que la colère monte aussi chez les élus. Il y a 500 élus qui ont appelé à retirer la réforme en Seine-Maritime, 500 dans le Val-de-Marne, 500 dans l'Essonne. Et ça monte comme ça dans tout le pays. Alors je dis à M. Darmanin, je dis à M. Gérald Darmanin, ça va bien se passer ne vous inquiétez pas, laissez les maires aussi exprimer leur opinion. Donc il ne doit pas demander aux préfets d'envoyer des lettres. Y compris en affichant sur leur mairie leur opposition à cette réforme. Les maires ne sont pas des sous-préfets, les maires ne sont pas à votre botte, les maires ont le droit de s'exprimer, ils ne seront pas baïonnés. Voilà ce que je dis à M. Gérald Darmanin. Et si tel le cas, s'ils reçoivent de nouveau des lettres des préfets, vous faites quoi Alors j'aimerais bien voir les préfets venir enlever les banderoles euh, de même sur les mairies. Et si demain on affiche sur nos mairies euh, « Stop à la guerre, solidarité avec l'Ukraine », il va nous demander de les retirer aussi Ou alors c'est euh, euh, objectivement une volonté de museler les maires qui s'opposent à cette réforme C'est quand fiction, même un sujet. On les, on, enfin, la République, euh, elle, elle, elle exprime une opinion quand même. Un élu républicain, il exprime une opinion, il a le droit de l'exprimer, il Bien. est élu par exemple. Alors, vous, vous en exprimez des opinions et vous avez été sacré cette semaine révélation politique de l'année. Grâce à votre formule, on se souvient que vous aviez dit ici, il y a à peu près un an, le bon vin, la bonne viande, le bon fromage. Pas que alors ça, vous plaît. Non, mais vous l'aviez dit ici. Oui, et il oui, n'y a pas que ça qui fait votre connaissance. Mais ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas que ça qui fait. J'ai parlé du travail. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui fait votre réunion. Mais à vous, quand ça a beaucoup animé la présidentielle. J'ai parlé de la sécurité, de la laïcité. d'accord, ça avait beaucoup animé la présidentielle. Et ça a fait un peu beaucoup parler. À l'Assemblée nationale, ce jour-là, Fabien Roussel, patron du Parti communiste, voit bien qu'il n'est pas le leader à gauche et ça l'agace. On retire nos articles, on ne parle plus. Euh, Qu'est-ce qu'il faut Il faut, euh, faut qu'on se foute à poil pour l'avoir, l'article 7. À la NUPES, discipline et stratégie ne font pas toujours bon ménage. Les insoumis ont maintenu les amendements. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, incompréhensible retrait des amendements du PCF. Aux joutes oratoires de l'hémicycle, Fabien Roussel préfère lui parler de ses rencontres avec les Français où il vante les jours heureux et n'oublie pas son fief du Nord. C'est ici où pendant une semaine, on travaille, on dort. Ça c'est les terrils du Nord, c'est ma région. Les carambars sont produits euh, chez moi aussi, à côté. <rire> Si l'union est en combat, la NUPES n'est pas tout à fait sa tasse de thé. Cette union qu'on a fait à gauche n'a pas empêché à ce que euh, beaucoup d'électeurs se portent sur des, des candidats d'extrême droite. Mmh. Donc ça veut dire qu'on a, on a un problème. Les 2,3% à la présidentielle. Ah bah ça, j'ai eu le temps d'en parler avec les gens. Ils me disent, tenez bon, lâchez rien, vous représentez la gauche que nous on aime, vous êtes un espoir à gauche et continuez. À deux pas du modeste bureau du député, les ordres de l'Hôtel de la C accueillent les lauréats du prix du Trombinoscope, l'annuaire de la sphère politique. Et ce soir, la révélation est Fabien Roussel. Vous avez déjà été primé Non, je suis jeune, moi. Euh, en politique, c'est le début. Ouais. <rire> Il est authentique. Et je trouve que dans une gauche qui est parfois une gauche des centres-villes et des bobos, il redonne un sens à la gauche des prolos. En piste politique et journaliste de tout bord. Vous êtes aussi à l'aise dans une usine que sur les plateaux de télévision, ce qui ne plaît pas à la presse de gauche. Où est-ce qu'il en reste Un article de Libération vous a d'ailleurs qualifié de Franck Dubosc de la politique. On va me dire, après cet éloge de Sonia Mabrouk, mais enfin... Eh bien, non, moi j'assume les racines du Parti communiste français, les élus que nous sommes, on parle à toute la France. Pour une fois, ils sont les premiers de la classe, politique, majorité, opposition confondue. C'est vrai, on a fait un bon débat. On a fait un débat à la fête de l'humain, maintenant on est à l'hôtel de la euh, voilà. Et on va se retrouver dans l'hémicycle ce soir. Il y a temps pour tout donc. Et l'année dernière, vous savez qui était la révélation politique de l'année, c'était Sandrine Rousseau. Être partie de la nupe avec elle maintenant. Alors elle vous avez beaucoup repris quand vous avez parlé du bon vin et tout ça. Et puis elle, elle défend le droit à la paresse par exemple. Vous vous dites au contraire le travail est émancipateur. C'est deux gauches irréconciliables euh, C'est euh, deux gauches qui ne portent pas euh, de fait les mêmes idées sur ces questions-là. Mais ça ne nous empêche pas en ce moment de travailler ensemble contre la réforme des retraites. Mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes approches. Mais, euh, mais heureusement qu'on a ce débat et que les gens euh, puissent choisir. Voilà. — Il y aura le congrès du Parti communiste en avril prochain. Vous serez réélu à la tête du, du PC. Il n'y a, a, a pas de suspense là-dessus. La NUP, c'est du solide ?— Écoutez... Euh, NUPES or not NUPES, that is not the question, comme je dis euh, à mes camarades. — C'est-à-dire — Parce que c'est pas le sujet. Le sujet... — Il n'y a pas à remettre en cause, mais la non, nupes. Mais non, mais c'est pas le sujet. — Le non, parti... a, ce sera pas au centre du congrès. — Mais non Enfin, c'est pas, pas le sujet, c'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est comment on arrive à faire gagner la gauche, comment on arrive à faire retirer cette réforme. Avec l'union. Comment on s'inspire, je vais vous dire une chose, comment on s'inspire de cet intersyndicale qui est composé de syndicats très différents et compliqué. qui arrive à parler d'une même voix, à être unis sans avoir à créer un truc, hein, une nupesse des syndicats. Ils en ont rien créé, eux. Et ils ont réussi aujourd'hui... C'est à... ça votre modèle eh ben, euh, Oui, ça m'inspire beaucoup et je pense que la gauche devrait s'en inspirer et ce sera au cœur de nos travaux. On va accueillir Cléa Chakraverti, chef du pôle Société et Politique à The Conversation France, pour sa carte blanche. Bonjour Cléa. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Fabien Roussel. Fabien Roussel, euh, vous l'avez dit, hein, vous voulez euh, défendre la gastronomie française, l'accès euh, à l'alimentation pour tous. Mais alors, la plupart des Français, ce que les Français mangent, proviennent, on le sait, de très grandes exploitations. Faut-il les interdire Mais ça dépend. De, vous parlez de, des exploitations d'élevage. Exploitations euh, d'élevage, les fermes-usines, comme on mais dit. Moi, je défends les fermes, je défends les usines, mais je suis contre les fermes-usines. Voilà. Donc, euh, des, fait, des exploitations à taille humaine, oui. Des exploitations qui permettent de respecter le vivant, euh, la terre, euh, l'eau et... Les hommes et les femmes euh, qui euh, exploitent euh, euh, ces, euh, ces, ces, ces élevages, euh, oui, je suis pour les respecter pleinement. Ce que je souhaite, c'est que l'on produise en France ce que nous consommons en France et que nous produisons en respectant et le vivant et la planète. Produire en France ce que nous produisons en France. Arrêtons d'importer le mouton de Nouvelle-Zélande, le bœuf d'Argentine, oui. le soja issu de la déforestation. En produire en France Produire en France. Produire en France, euh, c'est aussi respecter les sols, vous l'avez dit. Allons dans le Nord, que vous connaissez bien, où les producteurs de betteraves à sucre ont récemment manifesté euh, contre l'interdiction des néonicotinoïdes -ni -no, euh, pour traiter leurs champs. Est-ce que vous les soutenez Mais Je soutiens... Euh, Farouchement le principe de pouvoir sortir des néonicotinoïdes. Et ce que je, je, je, ce que je dénonce et qui m'agace profondément quand je discute avec les producteurs, c'est euh, ils savent que dans deux ans, euh, ces néonicotinoïdes sont interdits et que dans le laps de temps euh, qui sépare de ces deux ans, peu est fait, en fait, pour trouver des alternatives à ces néonicotinoïdes, c'est-à-dire il n'y a pas les, les moyens dans la recherche, les moyens dans les produits alternatifs, euh, tout cela euh, n'existe pas ou peu, ce qui fait que euh, qu'est-ce qu'on va faire demain Qu'est-ce qu'on va faire demain On va importer du sucre euh, venant de l'étranger qui aura été produit avec des néonicotinoïdes. Donc c'est nul, ça Parce sert à je rien. Des hein, ben donc donc donc, vous mais, les, mais je les mais je les comprends. Alors donc, comment on fait pour se passer des néonicotinoïdes ne pas importer de produits qui en, qui en sont chargés et faire en sorte qu'on arrive à promouvoir une agriculture euh, qui respecte justement Président. le sol. Et Donc pour ça, oui. il faut investir dans la entend. recherche, dans des produits et naturels. Vous l'avez dit, on vous entend sur cette question. Sur l'action de l'énergie que vous avez soulevé tout à l'heure, le PSF est la formation de gauche qui est la plus pro-nucléaire. Alors cela coûte très cher, 52 milliards d'euros pour les six nouveaux réacteurs EPR2. Est-ce qu'il faut continuer à s'engager dans cette voie D'abord, ça ne coûte pas cher. Ça, ne coûte enfin, Alors, ah ben, comment, comment ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher parce que 50 milliards d'euros sur milliards de 5, 5, 50 milliards d'euros d'investissement pour 50 ans, euh, ça fait euh, euh, 1 milliard par an, d'accord Donc rapport, rapport. Quand on rapporte mmh. ça à ce que nous permet euh, de gagner. Euh, l'électricité nucléaire en termes de, de, de pouvoir d'achat pour euh, les Français parce que ça leur permet d'avoir de l'électricité pas chère ce, qu ce que ça nous permet à la France euh, de pouvoir sortir des énergies fossiles parce que si on produit du nucléaire, c'est pour pouvoir sortir des énergies fossiles et d'avoir l'électricité la plus décarbonée de tous les pays Alors, de l'Union européenne. Pas, de Donc je préfère, je préfère mille, fois, mille fois investir dans le nucléaire pour notre souveraineté énergétique je vous entends, je plutôt vous... que de me retrouver dans l'Allemagne je comme l'Allemagne, avec des, des, comment, des, comment des, Parce des champs d'éoliennes... Vous, vous parlez du, du pouvoir d'achat, justement. Est-ce qu'il faut utiliser, par exemple, euh, l'argent euh, qui est placé dans les livrets A pour financer euh, ce nucléaire, comme le propose le gouvernement, dans ce mais, cas C'est une source de financement, mais ce que nous proposons, Vous nous, trouvez c'est une bonne idée Vous y serez d'accord. On, on verra bien de... quand le débat arrivera. Nous donc, ferons... Nous, donc, arrivera, nous, non, nous mais on fera d'autres propositions. Nous, on a une autre proposition. Nous, on souhaite que la Banque Centrale Européenne prête à taux zéro pour des investissements de ce type. — Mais vous n'avez pas répondu sur le livret A, ben Je préfère... Ben je, plutôt que le livret A... Donc je préfère avoir un autre choix que le livret A. Je préfère que la Banque centrale européenne prête à taux zéro aux États... Pour pouvoir faire ces alors, investissements utiles pour, pour le pays et pour l'avenir, de... et pas... pour sortir des énergies fossiles. Alors pour sortir justement des énergies fossiles, vous êtes aussi favorable aux voitures électriques, mais on sait que les voitures électriques, ça consomme beaucoup de lithium et de batteries. Est-ce qu'il faut exploiter les carrières de lithium en France qui ah, ont été identifiées non, mais, Alors donc euh, il y en a dans le Nord. Notamment. Donc euh, non, faut, faut lire plus précisément ce que je dis sur, sur le sujet. D'abord, je, moi je suis pour conserver un mixte entre thermique. Et euh, hybride ou électrique. Je suis pas pour mettre tous les œufs dans le même panier euh, parce que effectivement, oui, on avec les batteries, Donc, parce, on que, fait, en fait parce que effectivement, les batteries posent aussi elles un problème. Donc, y, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Je souhaite surtout que les gens aient accès à des voitures hybrides ou électriques pas chères, pas chères du tout, et que ces voitures soient produites en France encore une fois. Vous savez le scandale là de Renault, la Dacia Spring électrique qui est faite euh, oui. en, en Chine. Elle est vendue en France. Elle est vendue aujourd'hui en France à près de 20 000 euros. Depuis que le gouvernement a augmenté les, euh, les, les, les, les primes hein, pour acheter des voitures électriques, Renault a augmenté de 4 000 euros le prix de la Dacia pour non, on, empocher l'argent. Enfin, C'est toujours les Français qui payent dans ce histoire. Une dernière question, Claire. Une dernière question euh, sur cela. Donc que la... oui pour l'environnement, mais oui pour le pouvoir d'achat des gens. L'environnement justement, toujours. La France, actuellement, connaît un épisode de sécheresse sans, pré sans précédent, 28 jours sans eau. Et pourtant, on continue d'exploiter les ressources en eau pour aider l'agro-industrie. Est-ce que le 25 mars, vous irez à Sainte-Souligne, dans les Deux-Sèvres, pour vous opposer au projet des méga-bassines Nous nous opposons à ces projets de méga-bassines, puisque... Euh, les communistes de ce département euh, participent à, ce, à, ce, à, ces, à ces rassemblements. Euh, mais nous sommes pour une réappropriation publique de la gestion de l'eau qui a été confiée à des entreprises privées depuis des décennies et des décennies. Ce qui fait que beaucoup d'eau, justement, est mal gérée et perdue par des canalisations qui n'ont pas été entretenues, puisque c'est la course au profit qui a primé plutôt que l'entretien d'un véritable service public de l'eau. Et donc nous défendons cela. L'eau, il faut la gérer. Et on en a aussi besoin pour nos agriculteurs. Et donc, il faut mais pouvoir la gérer. Mais pas de méga-bassines. Mais, pas mais vous n'irez pas sur les mégabassines. Parfois, on peut avoir besoin de méga-bassines. Je ne suis pas contre les méga-bassines. Point barre. Parfois, il y a des endroits où il y en a besoin. Il y a des endroits où il y en a pas besoin. Tout dépend, tout dépend des territoires, de, de, de, de, des productions, Bien. etc. Ça doit se construire dans la concertation. Merci, Cléa. Merci à vous. Une dernière question. Après l'accident de la route mettant en cause Pierre Palmade, ça a beaucoup fait parler Gérald Darmanin on le retrouve, veut que toute personne conduisant sous stupéfiant se voit retirer immédiatement ses 12 points de permis de conduire. Est-ce que vous soutenez cette idée bah, Je trouve que Gérald Darmanin euh, fait tout de suite une proposition sous le coup de l'émotion de ce drame atroce. Euh, la sécurité routière est un vrai sujet. Il y a 3000, un peu plus de, de, de 3000 morts par an tués sur la route. Et des fois à cause de l'alcool aussi. Euh, et et les, les principales causes, je crois que la première, c'est la vitesse excessive. La deuxième, c'est l'alcool. Et la troisième, c'est les drogues et les stupéfiants. Donc s'il faut augmenter les, les, la répression, euh, il euh, faut que ce soit les mêmes règles pour tous et surtout investir dans la prévention. Donc ça va trop vite cette proposition. En un mot, c'est trop tôt. Ben oui, prenons le temps d'en discuter et de mettre toutes les causes de ces mmh. drames sur la table pour pouvoir en parler sereinement. Merci Fabien Rousset d'être venu dans Dimanche en politique.